Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de cette chaîne box de juin. On est au mois de juin, il fait chaud. Alors, gros colis. Bizarre d'ailleurs. Mais on ouvre ça parce qu'est-ce qu'il paraît qui truc euh, nouveau. Allez, alors en fait attention, il y a un truc qui est mou. Alors un choco mou, un choco bon, je sais pas. Je, je, franchement j'ai peur de l'éventrer. Oula, là, oula, là, oula, j'ai bien fait de y aller doucement. Oh, mais attends, c'est un truc énorme en fait What the non alors là <rire> Qu'est-ce que c'est que ça oh, Attendez <rire> Mais c'est abus avis... Non mais c'est ouf C'est ouf <rire> Une peluche Yogi Voilà voilà ça commence génial Déjà <rire> j'aime Shellbox avec une peluche quoi Vous avez vu derrière euh... Voilà J'adore Yogi j'adore Yogi Moto euh, J'aime beaucoup le personnage de Yugi ça va aller derrière Je vous le dis tout de suite, ça va aller derrière. Alors, est-ce qu'on va laisser ça ou pas Dites-moi, si je laisse comme ça ou si je le sors, pour qu'il respire. Et nous avons la chaîne box Voilà, la chaîne box. Alors, effectivement, euh, Sharon m'avait prévenu, m'avait dit, euh, attention, euh, quand tu vas ouvrir... Euh, je vais chercher mon endroit où on va mettre le ciseau. Quand tu vas ouvrir la boîte, euh, ouvre bien le sachet en vidéo. Eh bien, oui Eh bien, oui, puisque ben, dedans, il y a, mine de rien, une magnifique euh, peluche, il y a Yugi. Donc, rien que ça, déjà, ça commence... Attention, le niveau est très haut. Le niveau est très haut. N'hésitez pas pour commander une chaîne Box. Rendez-vous sur chaînebox.fr. T'attends pas, tu y vas, tu cliques, tu achètes, tu vas là-bas. Voilà, t'as compris T'as toujours pas compris voilà, clique. Allez, alors, on l'ouvre. Hop, on sort ce qu'il y a là. Alors, je me demande qu'est-ce qu'on va avoir comme booster dedans. Non, je plaisante. Évidemment qu'on va avoir des boosters les derniers sortis, comme chaque fois. Et alors, une magnifique deckbox hein, ultra pro, voilà, une de plus, c'est cool. On a toujours besoin d'une deckbox. Une field Center. Alors, c'est euh, Ogre Phantom, je crois. Celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est une officielle Konami. C'est un produit officiel Konami. Donc euh, voilà, magnifique Phil Center qui s'ajoute. Les collections de Fill Center, ça se fait de plus en plus. Donc c'est vraiment génial. Bah, deux boosters faudra amplifier. Logique. Des sleeves. Mais oui, mais oui, des sleeves c'est pareil, on en a toujours besoin. Sleeves et Xbox, franchement c'est la base. C'est le kit de démarrage d'un joueur <rire> du Yu-Gi-Oh. Et pour terminer, alors qu'est-ce que c'est que ça Alors c'est quoi ça En français « Objet de collection destiné aux 14 ans et plus. Ce produit n'est pas un jouet. Fabriqué en France. » C'est un présentoir de ce que je vois derrière. C'est un présentoir en verre. Ok, c'est cool. C'est un produit pareil. Euh, c'est numéro 36. Alors, est-ce que ça veut dire que euh, c'est 36 sur plusieurs éditions ou c'est le 36e produit Ça, je sais jamais. Mais c'est grave cool. Je connaissais même pas. C'est super original. Ça, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup. Parce que ben j'aime bien ce genre de produits Qui sortent un petit peu de l'ordinaire Autre chose que des cartes Il n'y a pas que les cartes dans Yu-Gi-Oh Il y a tout ce qui englobe autour dont les pelus Aujourd'hui ouais, par contre je suis full crash bandicoot hein, Donc euh, voilà Bon les boosters Foudre amplifiée Allez on s'ouvre ça On s'ouvre ça Roule main des tambours Hop Allez il y a des petites secrètes J'ai réussi à en avoir une bien En commandant mes boosters sur Chainbox On va voir ce qu'on va voir bah non, c'est si l'ouverture quoi. Alors, on a... Bah, pff, je n'ai même pas lu la carte. C'est du patrol. Là. Mine d'étoiles. ZWPK, qu ce qu'on a eu déjà plein de fois dans les autres... Oh, enfin j'ai la petite loutre Otoshimadashi. Non, mais, attendez, je vais essayer de le lire correctement. Otoshidamashi. Oh monsieur, j'étais pas loin. Force de zexal, magie en plus. Attraction étonnante, course rapide. épéiste binaire. Naissance de la flamme <rire> prominente. Et un par un, attendez, mais j'ai même, même pas eu une seule qui brille là-dedans. Ah si, la, la puissance exhal, ok, super. <rire> j'ai pas eu de chance sur ce coup-là. On va avoir peut-être plus de chance sur le deuxième booster. Je rigole si je sors une deuxième secrète qui coûte la blend. Alors, let's go A nouveau le paléozoïque, j'ai eu en plein exemplaire, c'est pour ça que je dis à nouveau. Bujin Moitotsu, Jin Celeste Silel âme du monde de carbone, c'est si je crois que je ne l'avais pas eu, oh, mystérieux, le dragon couronne, ah, il est beau, il est super beau, il est super beau, bugine candescence, attraction étonnante, roue merveilleuse, attraction étonnante, manège majestueux, et alliance exal. bon, on a quand même eu la petite fusion, là, je ne crois pas qu'elle coûte beaucoup de mémoire, mais c'est pas mal, parce que je ne l'avais pas, donc à partir du moment où je ne l'ai pas, bah, je suis content. Sur ce, j'espère vraiment que cette ouverture de Shenbox vous a plu parce que bah moi à titre personnel, c'est un énorme coup de cœur là pour le coup. Je veux dire. Voilà. Bon après, il est en version chibi, on aime, on aime pas. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est chibi. C'est bon quoi en plus on est bientôt. Mon anniversaire, pour moi, j'estime que c'est un magnifique cadeau d'anniversaire. <rire> Franchement, la peluche, voilà. Juste la peluche d'empo. Ça coûte en plus assez cher les peluches Yu-Gi-Oh. Donc le, là, Shunbox a fait un énorme effort. Et rien que pour ça, mais allez vous abonner sur Instagram. Si à la rigueur vous voulez pas acheter sur Shenbox allez voir sur Instagram. Me propose quand même pour tout, c'est sympa. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si bah, vous voulez continuer à avoir des ouvertures de Shenbox hein, On en fait tous les mois. Des ouvertures de boosters et plein d'autres choses. N'hésitez pas aussi à lâcher le pouce bleu si cette ouverture bah, vous a plu. En commentaire, le produit que vous avez préféré. à savoir que moi, c'est... C'est oh!